Salut bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vidéo un petit peu particulière mais comme vous le savez quand je suis dans les parcs étrangers J'aime beaucoup faire ça Je vais vous montrer une activité qu'on peut faire à Tokyo Disneyland uniquement et Il s'agit de Popcorn Bucket Il faut savoir que c'est très tendance ici et en fait en fonction de là où vous allez vous avez différents popcorn buckets donc moi je viens d'aller chercher le Dembo parce que je le trouve trop bon et comme vous voyez il est assez grand pour faire un sac à main je l'aime d'amour dans chaque stand vous avez des goûts différents donc là ce sont des popcorn au caramel vous avez sur les cartes à chaque fois indiqué les différents points à popcorn qu'il y en a à Tokyo Disneyland et à Tokyo Disney DisneySea et moi ce que je vais faire c'est que je vais tester quelques goûts de popcorn donc je vais goûter mes préférés bien évidemment mais comme ça vous aurez en même temps une dégustation donc là je suis actuellement à Fantasyland je viens de prendre les popcorn au caramel qui sont proposés au stand de Dembo et je vous propose de goûter ça tout de suite et j'espère qu'on ne comprend pas cette espèce de bébé là qui hurle la mort et qui est insupportable. plutôt pas mauvais, le caramel est plutôt bon assez discret, je suis pas très popcorn corn sachez je j'en mange pas en France donc là c'est un popcorn sucré mais vous avez également du pop salé dans d'autres restaurants allez bon appétit nouveau pop-corn donc avec de la sauce et du beurre on se situe actuellement à Toontown juste à côté de Fantasyland et à ce pop-corn de qui est juste à côté de l'attraction Roger Rabbit, vous avez un nouveau pop-corn de cette fois ci à l'effigie de Tic et Tac les popcorn buckets de coûtent 2300 yen yens soit à peu près 21-22 euros ils sont chargés en popcorn. sachez-le, ne vous faites pas avoir comme moi tout à l'heure. Et alors littéralement juste en face, qui est cette fois-ci au caramel, donc comme à l'emplacement d'Embo, et là c'est le popcorn corn bucket anniversaire de Mickey, que vous avez juste ici, voilà. Vous êtes intéressé par les popcorn buckets Si jamais vous voulez en collectionner un maximum, etc. lors de votre venue ici, je vous conseille vivement de regarder la carte et surtout de bien ouvrir l'œil, puisque c'est pas parce que vous avez deux popcorn buckets qui sont côte à côte que ce sont les mêmes qui sont vendus. Donc faites bien attention à ça. Les stands de popcorn ne sont pas spécialement les mêmes à Tokyo Disneyland. On se trouve entre Fantasyland et Town, et comme je vous disais, il y a Différentes saveurs de popcorn là on a un pop-corn qui est également trouvable à disneyland de paris et euh, d'après les conseils de mon amie mélanie c'est ici que vous trouvez le meilleur popcorn puisqu'il est au oh, miel et j'ai vraiment hâte de le tester c'est pas mal puisque c'est juste en face en fait de l'attraction winnie l'ourson regardez Donc, je m'apprête à goûter le popcorn au miel. Mais avant ça, je voulais quand même vous donner une information importante. Sachez que pour 500 yens, vous pouvez à chaque fois re-remplir votre bucket. Donc, c'est quand même important à savoir, puisque sinon, vous avez une petite boîte à 350 yens, mais elle est quand même beaucoup moins remplie, donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Il est temps de goûter le popcorn au miel. Est-il bon ou pas Je vous dis ça tout de suite. Tu sers de pop... <rire> de porte-pop-corn Bon, c'est parti. Pour l'instant, il est pas trop fort en miel, alors attends... Le meuf est en train de bouffer tout le paquet. Mmh, ils sont un peu salés. Moi, je préfère un peu bon. Du coup, pour l'instant, je préfère celui-ci. Il est très très bon Enfin, vous pouvez voir, nouvel espace, nouveau bucket puisque là c'est un flash McQueen. Et nous sommes à Adventureland. Corne cette fois-ci est au bout de barbecue. Nous nous trouvons dans la queue de Buzz Lightyear euh, qui se trouve du côté de Mediterranean Harbor, euh, juste à côté du bateau. Et en fait, il s'agit d'un des popcorn buckets les plus appréciés du parc. Forcément, il me le fallait, hein. et c'est celui de Buzz l'éclair. Donc, nous sommes actuellement dans la queue pour le prendre. Juste en face de mon popcorn bucket historique Story que j'attendais tant, vous en avez un autre sur le thème de gélatonie et l'odeur est complètement différente et je pense qu'il a son propre succès. Alors c'est un popcorn à la framboise, mmh, il doit pas être mauvais celui-là. Je suis super contente d'avoir ce popcorn bucket c'était vraiment euh, mon graal voilà donc je suis super contente il se trouve donc euh, juste en face du bateau vous voyez juste là. Et je vais en profiter pour vous donner plusieurs astuces qui me semblent super importantes. Normalement les popcorn buckets sont en plus de popcorn. Mais ce que vous pouvez faire si jamais vous aimez pas un goût c'est de demander à l'avoir sans popcorn et à la place on vous donne un petit ticket que vous pouvez présenter autant à Tokyo Disneyland qu'à Tokyo Disney -ci. et ça vous permet du coup de pouvoir avoir un autre goût qui vous plaira. Le ticket se présente comme ceci et vous en avez donc un que vous pouvez utiliser n'importe où. Ma deuxième astuce c'est de faire attention à tous les stands de popcorn que vous pouvez trouver autour de vous. Pourquoi Déjà parce qu'il y a des goûts différents dans les deux parcs mais dans plein de Popcorn Buckets à travers les différents landes et aussi parce que les Popcorn Buckets, donc en dehors des goûts, vous avez également les Popcorn Buckets qui sont... Magnifique, sachez qu'il y en a qui sont là depuis des années, genre je pense à celui-ci et à Dembo qui sont assez facilement trouvables Et vous en avez des nouveaux qui se vendent très très vite, genre le Stembo Twilly Donc si vous craquez sur un popcorn bucket et que vous dites voilà bah peut-être que je repars à Tokyo dans deux ans Et dans ce cas-là bah j'achèterai à ce moment-là, non, non, non, surtout prenez-le maintenant au moins vous êtes sûr Maintenant ce que je vous propose à Pixie Army c'est de se promener un petit peu dans Tokyo Disney De voir les goûts et les popcorn buckets qui sont proposés Allez, je pense que je vais vous tenter Vous avez peut-être envie de popcorn là, non dites-moi En face de Aquatopia, vous avez un Popcorn Bucket de Nemo. Et en fait, ce Popcorn Bucket, je l'ai trouvé au magasin Bon Voyage, qui se trouve en dehors des parcs, que vous ne pouvez pas rater si vous venez en transport. Sachez qu'il y a quelques Popcorn Buckets qui sont vendus là-bas, mais pas beaucoup. Là, il y avait Mickey des 35 ans et le Nemo. Et c'est vrai que c'est logique, puisque nous sommes juste à côté de l'attraction Nemo and Friends Sea Rider. Et pour le goût de ce Popcorn, c'est du caramel. Donc le même goût que celui de je pense que c'est un goût plutôt commun ici Ce popcorn est au chocolat au lait et je vais aller le tester c'est obligé du coup je vais utiliser mon petit ticket et je vais vous donner mon avis, ça sent super bon. Je viens de tester le popcorn au chocolat au lait et comment vous dire que c'est de loin préféré vraiment, je trouve super bon, pas trop écœurant comparé bon, aux autres, donc ça ça c'est vite. Le goût est sucré mais pas trop, Enfin, franchement c'est un véritable coup de gamme, j'adore. Si je devais vous en recommander un, hein, je pense que ce serait celui-là. Voilà ma petite servie pour cette vidéo spéciale. Popcorn Bucket, euh, Popcorn à Tokyo Disneyland et Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu Je sais pas trop ce que ça va donner au montage hein, Je vous avoue Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo Dans ce style là Ça rejoint un peu les vidéos que j'avais fait Sur euh, les expériences insolites à Walt Disney World euh, moi je suis très contente d'avoir testé en tout cas, c'est vrai que c'est très connu ici. Euh, je trouve ça génial qu'il y ait une telle variété et surtout qu'on puisse se servir des euh, popcorn de quête comme ça qui derrière. J'espère qu'un jour on aura ça à Disneyland Paris, c'est en train d'arriver petit à petit donc on peut espérer pour les prochaines années. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter en me disant si vous aimez le popcorn ou pas et quels sont vos Parce que moi avant de venir ici c'était pas trop mon délire et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plein, plein, plein de vidéos sur l'univers de Disney. Et en attendant la prochaine vidéo, ma petite je vous aime. Bisous, bisous, bisous.